Bonjour à tous, bonne vidéo à vous, euh, je fais une petite un petit présentation de la... c'est quoi comme marque C'est une appelastre. Un voilà, <rire> un, un, un vieux modèle. Elle a 20 ans. Je ah, sais pas pourquoi c'est gras là. Et bien, voilà. Ouah. <rire> je je montre que j'enlève la clé. Ok. Je rabaisse le capot. On sait pas faire de zoom avec cette caméra là. Non. Ouais, ouais, ouais. Sur le PC, ouais, tu feras un zoom sur, euh, sur les parties du moteur. J'ai regardé un peu sur les parties qui tournent et tout ça. Pourquoi il y a des cailloux sur ma voiture ouais. Merci. ça. Hein ouais. Vas-y, recule ou avance, comme tu préfères. Ouais. Et voilà. J'ai filmé bien quand j'ai retiré la clé, j'ai fait un bon zoom comme ça dessus. Ainsi tu vois bien. Qu'est-ce si que tu voulais qu'on montre encore de la voiture Les jantes ou quoi Oui Oh alors c'est des jantes euh, traditionnelles. <rire> Elles sont un petit peu, peu vieilles. En fait la voiture est vraiment très vieille. Regarde ici, on voit il y a un très gros coup dedans. Tu vois C'est pour ça qu'elle n'a pas coûté cher. <rire> Ah ouais, c'est moche, hein. Même le phare, il bouge, il bouge un petit peu. J'espère que cette vidéo vous aura plu sur l'appel Astra. Euh, et on aura encore d'autres. vidéo est c'est de le bel Astra, aussi, qui sortira bien vite. Bisous à tous, n'hésitez pas à liker, à partager et à, et à vous abonner surtout. C'est ça qui me fait le plus plaisir. Et à mettre des commentaires. Merci à tous.